Donc, les enfants du vide, nouvelle de, de Matt Burns, Donc, je le rappelle, qui va être fondatrice sur comment se passe la vie, je dirais, chez les, chez les délames, chez les protos sur Shakuras. Donc, le, le, les relations entre Templiers Noirs et Templiers, avec en personnages principaux, bah, les deux que vous voyez illustrés ici, à savoir Mohandar à gauche et Vorazun à droite. Je rappelle que Mohandar est le chef des Templiers Noirs, je crois qu'il était dans les... Euh, Mandar, il me semble que l'unité dans la dans la, la vision d'apocalyptique de, de Wings of Liberty, il me semble, c'était... Euh... Je me rappelle... rappelle plus du nom, putain. C'est le, le vaisseau avec le gros cristal qui focalise qui focalise son tir, j'ai oublié le nom. Oh, les X-Ray, c'est les, euh, les Ray machin, là. J'ai oublié le nom. Mais bon, en tout cas, Mandar, donc était le héros qui se battait dans fin, contre, contre euh, Amon dans la vision apocalyptique de Zeratul. Il aurait dû avoir un rôle plus important dans Legacy of the Void, le Void C'est les Void merci, le Disrupteur en français Merci, euh, merci des réponses Et du coup, eh bien, au final il y aura une transmission Puisque contrairement à la vision apocalyptique qu'avait Zeratul Mandar va mourir avant Malheureusement, lui et Selendis auraient dû avoir un rôle plus important dans Legacy of the Void Mais ils ont dû faire des choix, tout le monde ne pouvait pas être présent Et du coup, eh bien, ils ont sacrifié Mandar euh, pour que Vorazun ait plus d'importance Mon petit regret, c'est que j'aurais aimé que Mohandar meure dans le jeu Dans Legacy of the Void euh, plutôt que dans la nouvelle. La nouvelle aurait pu permettre de, de retraiter les deux personnages et tu ne tues pas Mandar et tu le tues, tu le fais mourir par, par les forces d'Amon à Shakuras. Je pense que ça aurait été plus intéressant. Mais bon, la nouvelle est quand même très intéressante et c'est pour ça que je vais euh, vous la lire. Un observateur camouflé errait dans le ciel silencieux de Shakuras. C'est l'un des nombreux drones automatisés qui patrouillaient la planète, de jour comme de nuit. Celui-ci, en particulier, surveillait une petite section du cœur de la capitale, Talématros. La cité s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions, une étendue de pierre et de métal, une mosaïque d'écailles reptiliennes. Des milliers de flèches pointues crevaient la surface. Une couche de brouillard épais atténuait et réfléchissait la lumière des cristaux d'illumination qui jonchaient le paysage. À cette heure de la nuit, le calme régnait. La plupart des protos d'Ayur et des Nérasim qui vivaient dans Talmatros dormaient profondément. Les seuls mouvements repérés par l'observateur étaient ceux des sentinelles et des autres drones de sécurité, ailleurs dans la ville. Le détecteur bulbeux pivotait d'un côté à l'autre du drone, tel un œil géant d'insectes, se gorgeant de détails. La machine conclut rapidement qu'elle n'avait rien vu d'importance. Elle était programmée avant tout pour protéger les résidents de Talématros de toute forme de danger, ce qui incluait les dangers qu'ils le représentaient les uns pour les autres. Le drone n'était pas capable de saisir les subtilités des relations entre Nerazim et Protos d'ailleurs, ni même de comprendre pourquoi les tensions entre les deux communautés étaient désormais à leur comble. Il n'était habité que d'un unique impératif, préserver les délames, Gouvernement unifié. Ne détectant rien d'inhabituel, l'observateur se prépara à entamer une nouvelle ronde, une fois de plus. C'est alors qu'il repéra une anomalie. À la citadelle, le siège des Délames, les alarmes n'avaient pas été déclenchées, mais les, citadelles, les sentinelles venaient de disparaître du réseau de communication. Se dirigeant au moyen de son propulseur à champ de gravité, l'observateur alla enquêter. La structure pyramidale émergeait de la nappe de brouillard qui engloutissait la majeure partie de la cité. Des motifs géométriques complexes ornaient l'alliage brillant des murs de la citadelle. L'édifice reposait sur un disque massif. Pendant la journée, celui-ci l'évitait souvent, propulsant la citadelle tout entière dans les airs. La nuit, l'édifice restait au sol. Une longue bannière pendait d'une fenêtre, proche du sommet du monument. Quatre cercles décalés, le symbole des délames, étaient tissés avec du fil d'or brillant. L'observateur s'immobilisa, à quelques mètres de la fenêtre, planant dans les airs. Il contacta les sentinelles déployées dans le bâtiment. Aucune réponse. Par contre, quelqu'un bougea, de l'autre côté de la fenêtre. Un individu dissimulé par un champ de camouflage, que les capteurs de l'observateur percèrent pour le découvrir le visage d'un Nerazim. Ses yeux étaient verts et non bleus, comme ceux des Protos d'ailleurs. Les cordons nervés qui s'étendaient à l'arrière de sa tête avaient été sectionnés, comme le voulait la coutume Nerazim. Le drone ne pouvait identifier la, le mystérieux individu pour autant, le reste de son visage était dissimulé sous un masque taillé dans le crâne d'un hydralisque. Une translame jaillit du gantelet renforcé de la silhouette. La pointe de l'arme décrivit une parabole serrée, juste à l'extérieur de la fenêtre, et la bannière du délam s'abandonna au vide, ondulant sur elle-même comme elle s'évanouissait dans le brouillard. De la fenêtre, une autre bannière se déroula. Celle-là était verte et ses bords déchirés. 27 cristaux pourpres avaient été cousus dans le sens de la longueur. Le Nerazim regarda le ciel, et ses yeux brillants se posèrent sur l'observateur camouflé. Il aurait dû lui être impossible de remarquer le drone, à moins que l'étranger ait installé ses propres systèmes de surveillance à l'intérieur de la citadelle. Peut-être était-ce la clé de cette énigme. Il détectait la pulsation de sources d'énergie au sein de l'édifice, sans pouvoir déterminer leur fonction. Conscient d'avoir été repéré, l'observateur commença à s'éloigner de la fenêtre. Trop tard un geste vif, et la translame du Nerazim pénétra la coque de métal de sa victime. L'observateur solitaire tomba vers le sol, un panache de fumée dans son sillage. Prenant le même chemin que la bannière du Delam, il disparut dans le brouillard. Vorazun planta son bâton dans le sol et ferma ses yeux. La plateforme de transport accélérait, l'emportant des plus bas niveaux de Thalématros jusqu'au plus haut. Les souvenirs l'assaillirent de nouveau. L'enregistrement holographique d'une collision entre un vaisseau de transport Nerazim et un escadron de phénix de Protos d'ailleurs, en orbite autour de Shakuras. Les boucliers, qui cèdent. Les coques de métal, qui se fragmentent soudain. Et l'espace, qui engloutit les corps, alors que retentissent les hurlements psioniques, marquant l'agonie des 27 Nerazim d'abord. Le silence, enfin, quand il sombre dans la nuit éternelle. Vorazun avait tant regardé l'enregistrement, que la scène de carnage s'invitait dès qu'elle fermait les yeux. Elle ne rêvait, cauchemardait plutôt, que de cela. Elle se demanda, une fois de plus, si elle aurait pu éviter la tragédie. Elle s'était toujours opposée à ce que les razim rejoignent l'armée unifiée d'Edelam, l'armada dorée. Mais elle aurait pu faire davantage pour empêcher les si... Mais aurait-elle pu faire davantage pour empêcher les siens d'y participer? Et dans ce cas, ces 27-là seraient-ils toujours en vie? Serait-elle en ce moment même en route pour la citadelle si le drame n'avait pas eu lieu Qui d'autre est, au... est au courant Varazun ouvrit les yeux, alors qu'elle projetait ses pensées dans le système de lien psy incorporé à son gantelet. La plateforme de transport fendait les airs en rugissant. Sarocourt près son voile tourbillonné sans relâche, à l'image des émotions qui l'agitaient. Lire plus d'une poignée, en plus d'hier Cartanis et de l'exécutrice Selendis", répondit Zahan au travers du lien. « Ils supervisaient des manœuvres de l'armada dorée dans une autre partie du système, quand la nouvelle est tombée. Il leur faudra une heure pour gagner Shakuras. Pendant ce temps... Morandar et quelques élotes sont chargés de surveiller la citadelle. Après une brève pause, Zahan précisa. Les autres membres de la hiérarchie n'ont pas été informés. Moi incluse, ce qui n'est pas une surprise. Vorazun comprenait pourquoi Artanis ne l'avait pas contacté. Elle était son opposant la plus féroce au sein de la hiérarchie. Artanis et les autres Protos d'ailleurs au gouvernement se plaignaient toujours des inclinations Nérazim De Vorazun quand elle critiquait les décisions des Délames. La philosophie collectiviste des Protos d'ailleurs les rendait incapables de comprendre qu'un individu refuse de se plier aux arguments de la majorité. Bien trop souvent, le bon sens périssait ainsi sur l'autel de la conformité. La tension entre Vorazun et Artanis n'avait fait que redoubler, depuis que ce dernier avait brillé par son absence aux funérailles des 27 Nerazim. D'après ses conseillers, il avait été trop occupé à, à gérer l'armada dorée. Trop occupé. La pensée l'emplissait d'une rage glacée. Comment Artanis espérait-il gagner sa confiance, ou celle des Nerazim, alors qu'il ne prenait même pas le temps d'honorer des morts Il est plus surprenant qu'Artanis laisse également les autres membres de la hiérarchie dans le noir. Vorazun finit-elle par répondre. Sans doute ne veut-il pas que l'affaire s'ébrite. Il veut régler le problème avant que la cité se réveille. Une telle initiative était aussi étrange que peu orthodoxe pour un protose d'ailleurs. Avait fait, euh, Artanis n'avait fait appel qu'à Mandar, le chef des Nerazim, pour l'aider à résoudre la situation. Cela serait sage. Les Protos d'ailleurs ne seraient pas ravis s'ils découvraient que des Nerazim en... se sont emparés de la citadelle. Anne. « Surtout après les récents événements. Des centaines de Nerazim avaient quitté l'armada dorée après l'accident. Ces départs avaient, avaient été interprétés comme des trahisons par certains Protos d'ailleurs. La colère avait jailli, puis la violence. Heureusement, mineur. Des tensions avaient toujours existé entre les deux communautés, et ces 27 victimes avaient provoqué le réveil de plus sombres pulsions. La haine, jusqu'ici contenue, affleurait dorénavant au grand jour. « Connais-tu l'identité des responsables ?» demanda Vorazon. « Non, je le crains. Je vous présente mes excuses. Je vous ai failli. »« Ne sois pas absurde. Tu as fait tout ce que tu pouvais, mon ami. » Parmi les fidèles de Vorazon, peu étaient aussi efficaces et fiables que Zahan. Faisaient partie de son réseau de renseignement. Rassemblant des informations sur Nerazim, dont elle et l'informant de tout incident, entre son peuple et les Protos d'ailleurs. Sans Zahan, Vorazun n'aurait jamais été averti de l'incident de la citadelle. En lui-même, ce fait était alarmant. Elle a encouragé les siens à user et abuser de leur liberté d'expression. Quand ils envisageaient de monter une opération de protestation contre les Délames ou Artanis, la plupart des Nerazim sollicitaient son aval. Ceux qui avaient pris le contrôle de la citadelle pensaient-ils qu'elle s'y se... qu serait opposée d'un autre côté, occuper le siège du gouvernement restait une manœuvre extrême, même à ses yeux. Pouvait-elle réellement leur en vouloir Non, bien sûr que non. Pas après tout ce qui était arrivé. La décision d'Artanis de ne pas assister aux funérailles n'était que la partie émergée de l'iceberg. Après l'accident, le hiérarque et les autres protos d'ailleurs au sein de la hiérarchie avaient poursuivi les préparations de l'armada dorée, comme si de rien n'était, telle de froides machine calculatrice. Ils n'avaient même pas pris de mesures pour empêcher que ce genre d'accident se reproduise. Seul leur importait de terminer l'armada, de la lancer dans sa grandiose mission de reconquérir Ayur, des griffes des ergues. Quand la destinée d'une race entière est en jeu, 27 décès ne sont qu'une péripétie parmi d'autres, aux yeux des membres de la hiérarchie. Comment allons-nous procéder Sonquis à Anne. Vorazun réfléchit à la question, alors que la plateforme, arrivée à destination, ralentissait pour s'arrêter en douceur. Elle quitta la chambre de transport. Le brouillard cinglant, et l'air glacé de la nuit, l'enveloppèrent aussitôt. Elle savait qu'elle ne pouvait changer le passé. Elle ne pouvait sauver ces 27-là. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était empêcher d'autres morts inutiles. Je m'en occupe personnellement. Nous savons tous deux que nous ne pouvons pas compter sur Mohandar dans ces cas-là. La statue de la défunte matriarche Srasagal surplombait Mohandar. Le vieux Nerazim, courbé par les ans, contemplait l'effigie de pierre de son ancienne maîtresse la matriarche qui avait accueilli les protos d'ailleurs sur Shakuras après la conquête de leur monde par les Ergues. Avec ce geste, Razagal avait posé la première pierre menant à la fondation des Délames et bouleversé à jamais le destin des Nerazim. La statue lui rendit son regard avec le calme et le stoïcisme pour lesquels Matriarche avait été célèbre. Mandar frissonna et détourna les yeux. Il y avait quelque chose dans l'air cette nuit n'avait jamais été réellement sujet à des prémonitions, à l'inverse de Razagal. Et le malaise étreignait son cœur d'une poigne de glace. Aux alentours, la discorde étendait son règne insidieux. Les profondeurs du ciel ténébreux au-dessus de sa tête lui paraissaient infinies et impitoyables. Il se demanda si les dix des protos d'ailleurs, qui patrouillaient le périmètre de la citadelle, prouvaient les mêmes sentiments. Deux par deux, ils allaient dans la cour extérieure du bâtiment, aux aguets de tout visiteur. Même à travers le brouillard diaphane, leur armure jetait de brillants éclats, blancs et dorés. De leur, dans l'exercice de leur fonction, les élotes restaient muets. Du moins, Mandar ne les entendait pas. Mais, ils le savaient, ils partageaient pensées et émotions au sein du Kala. Le lien psionique communautaire qui liait tous les Protos d'ailleurs les uns aux autres. Mandar enviait la jeunesse de ses gardes. Il transféra son poids sur l'autre pied comme une nouvelle vague de douleur. Radié de ses articulations usées jusqu'à la moelle. Au bout de siècles d'existence, il lui était devenu de plus en plus pénible de se maintenir debout très longtemps. Dans ces moments-là, il était particulièrement content d'être né Nérazim, de ne pas avoir accès au Kala, de ne pas révéler à tous l'étendue de ses souffrances. « Mondar Souhaitez-vous faire une dernière remarque sur ce sujet ?» La question du hierar Cartanis avait fusé via le système de lien psy du gantelet de Mondar. Le cœur du vieillard battit plus vite. Il s'était égaré dans ses pensées. Une fois de plus. Artanis et l'exécutrice Selendis étaient en route pour Shakuras. Ils l'avaient contacté pour évoquer leur plan destiné à se débarrasser des rebelles Nerazim de la citadelle. Artanis devait avoir perçu sa confusion. Il reprit. « Extraire les Nerazim avant que Talématros s'éveille. Tel est notre principal objectif. Le temps presse. Selendis prendra la tête d'un groupe de zélotes et investira la citadelle pour appréhender les rebelles. Elle m'assure qu'elle évitera toute effusion de sang. Oui le rassurament Manda rapidement, alors que la discussion se rappelait à un bon souvenir. Il se sentait inutile, pas pour la première fois cette nuit. Au fil de ces dernières années, ses facultés mentales s'étaient détériorées à un rythme alarmant. Il ne s'en était confié à personne, mais il présumait que les membres de la hiérarchie l'aient remarqué. « Je n'envis pas à votre position, » poursuivit le vieux azim. « Mais votre plan est censé, si vous souhaitez résoudre l'incident discrètement. » « Je suis heureux de voir que nous sommes d'accord. »« Nous vous contacterons dès notre arrivée à Chakuras. »« En attendant, maintenez-nous informés de tout nouvel élément, » conclut Artanis. « Comme vous l'entendez, hiérarque Comme vous l'entendez, hiérarque Les mots lui étaient si facilement venus aux lèvres. « Vorazun et ses autres détracteurs avaient-ils raison »« Prenaient-ils trop souvent le parti des Protos d'Ayur au détriment des siens ?»« Et pourquoi se poser ces questions à un moment pareil ?» Ce que vous désiriez, -ce pas « C'est ce que vous désireriez, n'est-ce pas, Razagal, Les délames Les protos de Nouveau-Uni après un millier d'années ?»« Les pensées de Mandar dérivées. » Comme son regard qui était revenu striver sur la statue de la matriarche disparue. Avant sa mort, Razagal l'avait mis en garde. L'épreuve serait difficile, mais l'issue, pour le mieux. « Un jour, ma fille le comprendra aussi, » avait-elle ajouté. « Pour cela, elle aura cependant besoin de votre aide. » Mohandar! Un célode fonçait au travers du brouillard. Il s'arrête Net et salua le point serré contre sa partie. « Oui ?» répondit Morandar. Le guerrier indiqua le vaste escalier qui menait vers le cour la cour intérieure de la citadelle. Au pied des marches se dressait une silhouette. Une agile Nerazim, vêtue d'une robe pourpre et portant un bâton. Un crâne d'hydralis cornait son épaule. Ce trophée, elle l'avait pris à un Zerg qu'elle avait abattu quand il s'était lancé à l'assaut de Chakuras, des années plus tôt. Vorazun. Je m'en occupe, déclara Mordah Roselot. Reprends ta garde, mon jeune ami. Le vieillard se pressa. À chaque pas, son bâton de marche, taillé dans un os de zerg, claquait sur les dalles grises. La douleur frappa à nouveau ses articulations, mais il se refusa à chanceler. Vorazun le regardait approcher. De loin, elle lui évoquait Razagal. La même pose altière, les mêmes traits fins et ciselés que le nombre de Nerazim associé à l'élégance et la beauté. Les similarités s'arrêtaient au bord des prunelles. Vorazun ne possédait pas le calme intérieur dont avait joui Razzagal. Non, les yeux, de Sabri les yeux de sa fille brûlaient d'une flamme sauvage et dangereuse. « Entaroadoun, ancien !» l'accueillit Vorazun, comme il atteignait l'escalier. « Entaroadoun. Moandar prit le temps de réfléchir. Il n'avait pas vraiment parlé avec Vorazun depuis l'altercation qu'ils avaient opposée, après l'accident de l'armada dorée. Je m'attendais à votre venue, dit-il finalement. Rien ne se passe à Talematros sans que vous en soyez informé, même au cœur de la nuit. Peut-être aurait-il été plus simple de m'en contacter directement. Le Yérard Cartanis souhaitait conserver le secret, répondit-il. En effet! Et il va aussi envoyer Selendis et un groupe de zélotes régler la situation par la force. Comment pensez-vous que vont réagir les nôtres en apprenant la nouvelle Surtout après les derniers événements. Il aurait au moins dû envisager d'inclure les Garinérazim dans l'opération. Intéressant. Elle était encore mieux informée de la situation que Morandar l'avait soupçonné L'un de ses fidèles surveillait-il les communications du lien psy Peu importe. Morandar lui-même avait ses propres informateurs dans la cité. Artanis a écarté cette éventualité. Car il pensait plus sage de n'inclure que des protos d'ailleurs. S'emparer de la citadelle, c'est commettre un acte de trahison envers les Délames. D'autres Nerazim pourraient être complices. Peut-être même certains militaires. Et quels que soient les suédois d'Artanis, nous devons le soutenir. Affirme Amanda. La solidarité est essentielle. Ce qui est essentiel, c'est le bien des nôtres. Répliqua Vorazun. Avez-vous pris contact avec les Nerazim ont-ils exprimé des exigences Ils ont certainement un but. Ils n'ont rien demandé jusqu'à maintenant, dit Manda. J'ai essayé de contacter ceux, quels qu'ils soient, qui sont à l'intérieur, sans succès. Ils ont pris le contrôle des drones sentinelles de la citadelle, et ils s'en servent pour sceller toutes les entrées avec des champs de force. Je vois. Vorazun se détourna. Elle commença à gravir les marches. Où allez-vous Mohandar lui emboîta le pas. Vorazun s'arrêta. Et jeta un œil scintillant en mode dans son dos. Artanis et Selendis n'arriveront pas avant une heure, avez-vous dit Alors, quel mal y a-t-il à essayer de contacter ces Nerazim d'Erchef Je ne les abandonnerai pas aussi facilement leur destin que vous La fille de Razagal reprit son ascension. La brume s'engouffra dans son sillage, défiant quiconque de la suivre. Un champ de force bleu pâle scintillait à l'entrée voûtée de la citadelle. D'autres barrières, barrières bourgeonnaient aux fenêtres des étages supérieurs de l'édifice. Derrière les boucliers semi-translicides, on ne percevait aucun mouvement. Ils savent forcément que nous sommes là! La patience de Vorazun arrivait à bout. Ils ne nous écouteront pas. S'ils étaient raisonnables, ils ne se seraient pas lancés dans une telle opération. Mandar tapota son bâton de marche dans le sol, farfouillant parmi les débris d'un observateur tombé du ciel. En outre, entamer la discussion signifierait légitimer leurs actes. En exhorter d'autres, peut-être, à s'attaquer aux délam. Nous vivons désormais au sein d'une société unie. Nous devons avoir à cœur les intérêts des Nerazim et des Protoss d'Ayur. Vorazun avait complété sa pensée. Je suis en faveur de l'unité, vous le savez bien. C'était là un point qu'Artanis et les autres membres de la hiérarchie semblaient incapables d'appréhender. Que Vorazun critique les Délames ne signifiait pas qu'elle s'opposait complètement au concept de l'unité. Elle ne voulait simplement pas que le ciment de l'unité soit fait du sang de son peuple. Depuis que les adeptes du Kala avaient fui Ayur pour se réfugier sur Shakuras, le monde de Vorazun avait été bouleversé. Pour nourrir l'appétit insatiable de la machine de guerre, l'armada dorée, elle avait vu les Délames épuiser les ressources de la planète. Comme elle avait vu de jeunes Nerazim rejeter des traditions ancestrales pour adopter celles des Protoss d'Ayur. Elle avait vu sa culture évoluer. S'affaiblir. Les Délames étaient nés de la promesse de l'unité. Mais pourquoi alors la balance semblait-elle toujours penchée en faveur des protos d'ailleurs On les aurait dit responsables de toutes les décisions sur le propre monde des Nerazim. En défiant Artanis, vous encouragez les autres Nerazim à commettre ces actes de rébellion reprit Morandar. Un subtil reproche teintait la voix psionique, impliquant que Vorazun possédait sa part de responsabilité dans les événements de la nuit. Venu d'un autre, la remarque lui aurait fait bouillir le sang. Et Vorazun avait toujours eu du mal à se mettre en colère contre Morandar. L'ancien avait été un ami proche de sa mère. Quand Razzagal était morte, Mohadar avait aidé sa fille et pleurait à naviguer au sein des abysses de chagrin et de peine qui menaçaient de l'engloutir. Pour cela, elle lui vourait une affection éternelle. Aussi n'avait-elle pas protesté quand Mohadar avait été nommé pour succéder à la matriarche. Il était son aîné et avait servi Razagal pendant de nombreuses années. Ces derniers mois, de plus en plus de Nérasim s'était toutefois tournés vers elle, dès lors qu'il s'agissait de prendre des décisions. Certains avaient même appelé l'ancien à renoncer à sa charge n'avait jamais soutenu ses demandes, même si elle se posait souvent la question. Moandar était-il bien le Nerazim dont les siens avaient besoin en cette heure critique Il en avait l'étoffe. Mais encore fallait-il qu'il tienne tête à Artanis, ne serait-ce que de temps en temps. « Les Nerazim sont libres de leur choix, » affirma Vorazon. « Cette liberté n'est-elle pas la pierre angulaire de notre société N'est-elle pas ce qui nous différencie des Protos d'ailleurs Certes, mais les différences ne s'arrêtent assurément pas là. <rire> » Je suis gouré. « Certes, mais les différences ne s'arrêtent assurément pas là !» Les échos de cette voix psionique résonnèrent dans la tête de, de Vorazon. Une voix qui n'était pas celle de Mandar, Une voix qu'elle connaissait. Elle fit volte-face, des volutes de brouillard tournoyant à sa suite. Celui qui avait parlé se tenait de l'autre côté du champ de force. Le visage était méconnaissable, déformé par la barrière. On ne distinguait qu'une silhouette vague, aux brillants yeux d'émeraude. Mais elle n'aurait pu se méprendre sur le temple de cette voix psionique. Taelus, l'un de ses fidèles, un fier guerrier, qu'elle avait autrefois formé aux arts de la guerre et de la philosophie. La découverte la rasséréna. Il l'écouterait. S'emparer de la citadelle commença-t-elle. Quel bel exploit, jeune Taelus J'admire ton impétuosité. Mais l'acte la est extrême. La tension est déjà à ton comble dans la cité. Taelus resta silencieux, et Vorazun sentit le malaise la gagner. Que voulez-vous Morda répondu ces mots en martelant le sol de son bateau, sans plus de réponse. Vorazun s'approcha de la barrière. Sa peau s'engourdit au contact des vagues d'énergie psionique, irradiées par le champ de force. « Je te comprends, Tylus. La mort de nos guerriers me remplit moi aussi de rage et... Épargnons-nous vos pensées !» La voix de Tylus était rauque, hachée, à la limite de l'agression psionique mentale. « Quand les mots ne sont pas la prélude aux actes, ils ne servent qu'à instiller une fausse impression de victoire !» Le moyen de refroidir nos ardeurs, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des cendres glacées. L'heure n'est pas à la complaisance, où les protos d'ailleurs de, de la hiérarchie réussiront à imposer leur voix. Et ce jour-là, nous aurons perdu jusqu'au souvenir de ce pourquoi nous nous battions. Reconnaissez-vous ces mots, maîtresse Vorazun? Naturellement. » Elle s'était adressée en ces termes à un rassemblement de ses fidèles, un peu plus d'une année auparavant. Elle avait prononcé ce discours après la proposition de la hiérarchie de miner les Nazars. Une chaîne de montagnes sacrée aux yeux des Nerazim. Pendant des siècles, ceux chakura avait gagné la région pour méditer et s'entraîner à plier le vide à leur volonté. Les montagnes renfermaient également certains des plus riches gisements de la planète. A la fin, Vorazun avait convaincu la hiérarchie d'abandonner ses plans. Vraiment « Vraiment Pourtant vous ne suivez même plus vos propres recommandations !» persifla Telus. Vous êtes devenu semblable à Morandar, une autre voie creuse et vaine dans la hiérarchie. » Mais à quoi d'autre aurions-nous dû attendre de la part de la fille de Razagal Mandar s'approcha en titubant. Vous allez traiter la défunte matriarche avec le respect qui lui est dû Vorazun posa une main sur l'épaule de l'ancien, pour le calmer. Elle avait l'habitude d'être comparée à sa mère. Les autres membres de la hiérarchie se lamentaient souvent qu'elle ne lui ressemblait pas assez. Ils brandissaient le nom de Razagal, telle une arme politique. Un instrument, d'autant plus facile à manier que la principale interpellée n'était plus là, pour s'en offusquer, ni même pour approuver ou désavouer ses décisions. Ces manipulations avaient conduit de nombreux jeunes Nerazim à voir Razagal ce saint jour nouveau. Son calme inébranlable et sa philosophie de l'unité étaient devenus des signes de faiblesse. Vorazun portait certainement sa part de responsabilité. Plus d'une fois, elle avait ouvertement critiqué les décisions de sa mère. Une tactique vouée à neutraliser l'exploitation de son nom par les autres membres de la hiérarchie. Elle devait avouer qu'elle avait aussi eu d'autres raisons, plus impérieuses encore. Au plus profond d'elle-même, elle aspirait à se différencier de Razagal. S'extirper du manteau de cette ombre gigantesque. Se faire... Son propre nom. Je n'ai pas renoncé au combat, protesta-t-elle. Je me suis plainte et de l'accident et de la manière dont Artanis l'a géré. De la poudre aux yeux, destinée à apaiser vos partisans, rétorqua Taelus. Autre chose, alors, Vorazon s'interrogea. À quel point pouvait-elle se confier, surtout en la présence de Mandar Non, elle n'avait pas de raison de mentir. Je pense qu'il est peut-être mieux pour les Nerazim de simplement quitter l'armada dorée. Nous avons accueilli les Protos d'Ayur. Nous, nous leur avons offert refuge sur notre planète. Pour autant, nous n'avons pas nécessairement à les accompagner à la guerre. Combien de Nerazim périront si nous les aidons à libérer Ayur des griffes des Ergues Des milliers Sûrement davantage. Ces vies doivent être préservées. Nous devons protéger chaque race, notre culture, pas nous sacrifier pour une planète qui n'est pas la nôtre. Mandar se tourna vers elle. Il resta muet. Voilà pourquoi je suis venu. « Les Protos d'Ayur vont envoyer des soldats vous déloger, toi et tes amis. Saisis-tu ce qu'il adviendra ensuite. Dans la cité, partout sur Shakuras, des Nerazim s'en prendront à des Protos d'Ayur. Cette flambée de violence fera peut-être même des morts. Je suis venu vous protéger, vous comme le reste des nôtres. »« Ne vaut-il pas mieux tomber l'ardeur au cœur que de s'asseoir pour assister à la disparition de sa culture ?» Thélus venait de citer une autre partie de son discours. Dites aux protos d'ailleurs de venir nous chercher. Nous ne quitterons pas les lieux sans y être forcés. Corshala-Adun, maîtresse. Et soudain, Thelus avait disparu, avalé par les profondeurs de la citadelle. Corshala-Adun répéta Mandar. J'ai entendu. Murmura Vorazoun. À, à quoi Taelus pouvait-il songer La adun C'est une formule réservée à la guerre. C'était l'adieu du guerrier qui ne pensait pas survivre. Nous te serons donnés heureux. « Nous ne serons de nouveau réunis qu'auprès d'Adun. »« Il ne peut avoir l'attention de... » La terre gronda et se convulsa sous les pieds de Vorazon. Ses muscles se tendirent alors qu'elle luttait pour maintenir son équilibre. Au-dessus de leur tête, une explosion dévastait le sommet de la citadelle, nimbant la cour intérieure d'une lueur émeraude. Elle attrapa Mandar par le bras et le pressa contre la façade du bâtiment. Une pluie de pierre s'abattit, avec assez de force pour faire trembler jusqu'à son crâne. Moanda, Vorazun attendit la fin des secousses avant d'étudier la situation. Là où une flèche pointue fendait les cieux quelques instants plus tôt, un chaos torturé de métal et de roche couronnait désormais la citadelle. On n'avait pas réellement cherché à détruire l'édifice, on avait simplement souhaité réveiller Talématros. Talus et sa colite, quels qu'ils soient, s'étaient assurés que l'on ne manquerait pas la fin du spectacle. « Il y en a eu d'autres !» l'informa Mandar. D'autres quoi ?»« Des explosions !»« Artanis vient de me contacter avec le lien psy. Des bombes ont détonné dans plusieurs stations orbitales. Il ne semble pas y avoir de victimes. » Mandar s'interrompit un moment, tandis qu'il poursuivait sa discussion avec Artanis. « Le hiérarque nous rejoindra bientôt. Dès son arrivée, Selendis et élotes se transféreront dans la citadelle et appréhenderont les rebelles. » Et ils exauceront ainsi le vœu de Tylus. Vorazun secoua la tête. Elle avait pensé découvrir un acte de protestation, une provocation destinée à embarrasser et irriter la hiérarchie. Il veut se sacrifier en combattant contre des protos d'Aigure. Comment peut-il être aussi stupide Nous devons entrer. Je peux lui raisonner. Il m'écoutera. Mandar se balançait sur ses pieds, en silence. Sur son gantelet, le système de Psyllie vibrait avec, son... avec énergie. Il reprit enfin la parole. J'ai informé le hiérarque. Il considère qu'il est trop dangereux pour nous de s'aventurer seuls. Il existe encore une chance de résoudre la situation sans recourir à la force. Très bien. Artanis nous demande, Artanis nous demande de battre en retraite pour l'instant. Répondit Manda. « Très bien, obéissez. Alors, les mots lui étaient venus plus abrupts que Vorazon ne l'avait souhaité. Elle se détourna de Manda pour rassembler ses pensées. L'Ancien n'était pas responsable de cette crise, alors qu'elle, au contraire, avait bien peur de ne pouvoir en dire autant. Une telle opération, montée par l'un de ses fidèles, comment avait-il pu ne pas l'anticiper Y avait-il des indices Les avait elle ignorés Morandar s'approcha du champ de force. Vous auriez besoin d'une sentinelle pour réussir, ou d'un autre type d'arme, mais le temps nous manque. Nous Vous avez raison. Le monde ne s'emportera que mieux si nous résolvons cette crise par nous-mêmes, sans y mêler les protos d'ailleurs. Le vieillard lâcha son bâton de marche, qui rebondit en claquant sur les dalles de pierre. Il tendit ses mains noueuses vers le champ de force. Son corps fragile tremblait sous le... tremblant sous l'effort. Un petit arbre d'énergie du vide, de couleur émeraude, apparut entre les paumes de ses mains. Eh bien, vous allez rester là, à regarder ou vous comptez m'aider grinça l'ancien. Sa voix psionique guère plus qu'un murmure. Je suis peut-être un peu âgé. « Mais j'ai encore quelques atouts en réserve. » Vorazun comprit immédiatement ce qu'il avait en tête. A son tour, elle abandonna son bâton et leva les mains, se concentrant sur l'invisible. Dans les terres, dans le vide qui environnait toute chose, elle rassembla autant d'énergie qu'elle le pouvait. Une sphère se forma entre ses mains, et ses paumes s'engourdirent de nouveau. À l'unisson, Vorazun et Mandar canalisèrent leur énergie vers le champ de force. Un trou béant s'orma dans la barrière. Il était suffisamment grand pour que les deux menés Razim s'y faufilent l'un après l'autre. Mwandar tomba par hasard sur les restes d'une sentinelle, éparpillée sur le sol d'un couloir inférieur de la citadelle. Taulus, ou l'un de ses complices, avait apparemment démonté la sentinelle pour s'emparer de son générateur de force, de champ de force, afin de créer la barrière de l'entrée. Cela n'avait rien d'aisé et démontré l'étendue des ressources des rebelles, ainsi que leur maîtrise de la technologie. Elle prouvait leur dangerosité. Reposons-nous un instant s'adossa, s'effondra plutôt, contre le mur nu et lisse du couloir principal. Surmonter l'épreuve du champ de force lui avait plus coûté qu'il ne l'avait envisagé. Dans son esprit, la brume revenait à la charge, alors qu'il voulait absolument disposer de toutes ses facultés mentales pour affronter les événements à venir. Bien sûr. Vorazoon s'accouda sur l'autre mur, son bâton à ses côtés. Elle le contempla. Dans la pénombre, ses yeux luisaient telles deux étoiles vertes. Merci de m'accompagner. « Nous devons faire quelque chose. Là-dessus, vous avez raison, » souffla Morda. « Mais suggérer que les Nerazim quittent l'armada dorée. » Sa voix mourut. Ce n'était certes pas le moment d'en débattre, mais il était toujours sous le choc. Vorazun envisageait-elle sérieusement cette éventualité ?« Je maintiens mes propos, » répondit Vorazun. « N'en avons-nous pas fait assez en offrant aux d'ailleurs un nouveau monde En les aidant à bâtir l'armada dorée ?»« Les Nerazim n'ont pas à périr dans un conflit qui ne les concerne pas. » « Ayur est le berceau de tous les Protos !» Contra Manda. Que nous y vivions ou pas importe peu! C'est un symbole, et à ce titre, il nous représente tous! Et à quel prix devrons-nous payer au nom de ce symbole? Ces morts à venir vous troublent-elles tant que cela? Ou est-ce plutôt la pensée qu'un jour, certains des nôtres décident de s'établir sur Ayur, en cas de victoire de l'armada dorée? Sans qui Les deux, rétorquassons son interlocutrice. Son honnêteté surprit Mandar, la déstabilisa même. Il dévisagea la jeune Nérasim en silence. L'obscurité en était peut-être responsable, mais une fois encore, elle lui évoquait furieusement Razzagal. Les, les pensées de Andar vingamondèrent vers la statue, à l'extérieur, et l'héritage de la matriarche. Comment se, se souviendrait-on de lui, une fois qu'il ne serait plus Comme d'un simple maillon entre Razzagal et Vorazun un dirigeant obscur, englouti par l'ombre de deux géantes, Razzagal d'abord, Vorazun ensuite. Dirait-on qu'il ne méritait que l'oubli, faute de s'être forgé un nom En dépit des circonstances, ces réflexions lui réchauffèrent le cœur. L'individualisme et le leg étaient autant au cœur de l'idéologie d'Enerazim. Mais laissés de marbre, les six collectivistes protéoses d'ailleurs, la plupart d'entre eux en tout cas, Mordar avait un choix, avait un moyen de peser sur le destin de son peuple. Il le savait. Et ce moyen lui faisait face, dans les profondeurs de la citadelle, en ce moment même. Il n'avait pas l'intention de manipuler Vorazon. Sa vie, ses choix lui appartenaient. Tout au plus, pouvait-il lui donner un exemple ?« Trop souvent, vous ne remarquez que ce qui distingue notre peuple des Protos d'ailleurs, » reprit Mordar, Nous sommes différents, » affirma Vorazon. « C'est ce qui nous rend, nous, si uniques ?»« Certes. » Mais nous sommes aussi du même moule. Le trait commun à tous les Protos, c'est notre empressement à prendre des risques au nom des autres. Le sacrifice pour le bien de tous. »« Le bien de tous. Voilà qui définit à merveille les Protos d'Ahyur, » renifle C'est aussi notre héritage. Cela l'a toujours été, depuis le départ d'Ayur des premiers Nérasim, avant qu'ils ne trouvent ici refuge. »« Ils ne sont pas partis. » Ils ont été chassés riposta Vorazon. Les protos d'ailleurs les craignaient, car ils étaient différents. Et pourtant, en dépit de ce que les nôtres avaient subi, votre mère a tendu la main aux adeptes du Kala, le jour où ils en ont eu le plus besoin. Si elle leur avait tourné le dos, savait-elle, elle, elle n'aurait fait qu'imiter ces protos du temps jadis, qui poussèrent les premiers Nérasim à l'exode Mandar se redressa et s'écarta du mur. Il s'approcha d'un palour et met à droite vieillard et se pencha vers eux. Nous devons faire mieux. Nous valons mieux que ça !» articula le vieillard. « Notre culture est assez forte pour survivre au Daïlam. Nous n'avons pas besoin de sacrifier l'unité en leur nom. Si vous persuadez les nôtres d'abandonner ador l'armade adorée, vous souillez notre fierté et notre honneur. Ces mêmes valeurs, si chères aux Nérasim, que vous souhaitiez tant en sauvegarder, Vora Zone restait muette. Ses prunelles s'étaient étrécies, comme elle digérait le message de l'ancien. Je suis vieux, poursuivait mon, mon Manda. À mon départ, vous deviendrez la matriarche de notre peuple. Les nôtres vous suivront, ainsi qu'ils ont suivi votre mère. Ainsi qu'ils me suivent maintenant. Vos mots décideront de leur destin. Vous devez trouver un équilibre entre leur protection et l'unité. Mandar leva une main marquée. Le système de lien psy, sur son gantelet, scintillait vivement. Artanis et Selendis se transféreront bientôt dans la cité. Nous devons nous hâter. Mais si Taelus n'écoute pas la voix de la raison, serez-vous prête à faire ce qu'il faut Il m'écoutera, insista Vorazun. La confusion, cependant, ce n'était sur son visage, se lisait dans, les, dans ses pensées. Corchala Adun. Ses mots ne se jetaient pas au vent à la légère. Les faire mentir serait une preuve de cordide. Venez pressa le vieillard, s'engageant dans le couloir. Allons découvrir ce qui nous attend. Ils traversèrent la citadelle, en silence, et gagnèrent la chambre intérieure. Les massifs battants de la porte étaient ouverts, une invitation à plonger dans l'inconnu qui rôdait au-delà du seuil. Forazun entra dans la première, l'esprit en alerte, les muscles tendus. Elle s'arrêta aussitôt, choquée par le vandalisme sauvage mais calculé de la salle de réunion des Délames. La plupart des antichambres et des couloirs de la citadelle n'étaient ornés d'aucune décoration. Tel n'était pas le cas au cœur de l'édifice, où la hiérarchie prenait ses décisions. L'endroit avait évolué au fil des ans. Dans son incarnation actuelle, il était paré de motifs muraux délicats, et de bannières colorées représentant les différentes tribus Protos. Sur les côtés de la pièce, des panneaux cristallins affichaient une forêt d'étoiles et de galaxies. La projection en temps réel de la vue de l'espace depuis les satellites en orbite autour de race. Du moins, en était-il ainsi avant la tombée de la nuit à présent, les cicatrices défiguraient les superbes motifs muraux. Les panneaux étaient brisés. Les bannières colorées, à l'exception de celle des Nerazim. Il n'en restait plus que des lambeaux. À leur place, pendaient de longs morceaux de tissu incrustés de 27 gemmes brillantes, des versions de taille réduite de la gigantesque bannière qui flottait à l'extérieur de la citadelle. Taelus n'était pas seul. Quatre autres Nerazim se tenaient à ses côtés. Leur visage était à moitié dissimulé, sous des masques taillés dans les crânes d'Hydralisque. Les cinq rebelles étaient rassemblés autour d'une table massive en métal. Celle-là même qui accueillait normalement les réunions de la hiérarchie. Une représentation holographique de la citadelle flottait au-dessus de la surface polie. Des données défilant des sur le côté. Visiblement, Taïlus et ses complices avaient pris le contrôle de l'ensemble des systèmes de sécurité de la citadelle. Vorazun étudia les quatre autres rebelles, pendant que Morandar la rejoignait. Malgré les masques, elle distinguait certains de leurs traits. Les alliés de Taïlus étaient de jeunes guerriers. Comme lui, ils avaient assisté au discours de la fille de Razagal par le passé. Chacun d'entre eux était vêtu d'une robe pourpre. Tous portaient un gantelet abritant une translame. Les cinq rebelles détournèrent le regard des images holographiques pour le fixer sur les nouveaux arrivants. Ils ne firent pas mine d'approcher. Du groupe, exsuivait une aura de calme et de confiance. Nous vous avons vu percer le champ de force Thalus montra les hologrammes du doigt. Il ne cherchait pas à cacher sa contrariété. Vous perdez votre temps Je n'ai plus rien à vous dire, ni à l'un, ni à l'autre Si ce n'est pas venu vous joindre à nous, c'est que vous êtes nos ennemis. Seuls des sites sont aussi absolus. Euh... <rire> Écoutez-moi tous, s'il vous plaît. Supplia Vorazun. Elle n'aurait qu'une seule chance de rallier Taelus à sa cause, pressentait-elle. Vous me connaissez Vous savez ce que je tente de. Je vous connaissais Les mots de Taelus la frappèrent avec la fureur glacée d'une translame d'Erasim, déclenchant une douleur aiguë de son esprit. J'ai vécu des années dans votre ombre. Vous m'avez enseigné nos voix. Je suis entré dans l'âge adulte, armé de votre entraînement et de votre sagesse. « Mais maintenant, je projette ma propre ombre. Et la vôtre, a pâli. »« Qu'est-ce que vous espérez accomplir ici Vous ne voulez -vous, vous voulez vous sacrifier que pour inciter les Protoss à la violence ?» Tandis que Vorazun parlait, elle prit conscience d'un changement chez Mandar. De cette carcasse flétrie irradiait une énergie psionique intense, tel un muscle bandé, prêt à frapper. « D'une certaine manière, » acquiesça nous allons donner aux nôtres le choc dont ils ont besoin pour se libérer de ces maudits d'âme et de leur guerre. Oui, la violence éclatera. Oui, Protos et Nerazim mourront. Mais le nombre de nos victimes ne pourra jamais se comparer à ce qui se passerait si nous prenions part à l'invasion d'Ayur. Un orbe rouge se forma au-dessus de l'hologramme de Stadel. Il flottait dans les airs et clignotait doucement. « Détection d'un prisme de transfert au-dessus de nos têtes !» reporta l'un des acolytes de Taelus. Il s'agit de Selendis et de ses élotes. Il procède à l'analyse des couloirs internes. Il n'avait plus le temps de débattre, compris Vorazun. Elle et Mandar devaient agir. Elle aurait adoré à croire que Taelus et les autres entendraient raison, mais elle ne pouvait plus se bercer d'illusions. Vorazun fit un bref signe de tête à Mandar, puis elle se prépara à ce qui allait suivre. Si vous souhaitez verser le sang des Protoss d'ailleurs, vous devrez goûter au nôtre en premier, déclara soudain Mandar. Les rebelles échangèrent des regards incertains, tous, sauf Taelus. Sa posture se modifia, le signe qu'il se préparait au combat. Ses yeux verts dévisagèrent toujours Vorazun. Il brûlait de la fureur froide de celui qui est persuadé de la justesse de sa cause. « Souviens-toi de mes paroles, jeune Erasim. Tu dois trouver un équilibre. » Dans l'esprit de Vorazun, la voix de Mohandar, qu'elle seule avait pu entendre témoigner d'un calme profond, elle prolongea ses, dans ses yeux, y découvrant joie et chagrin mêlés. Et soudain, Moandar n'était plus là. Là où l'Ancien s'était tenu, des volutes d'une fumée huileuse s'entortillaient dans les airs. Seul restait le bâton de marche qui bascula en avant. Une fraction de seconde plus tard, le vieillard se rematérialisait derrière l'un des, des rebelles. De la paume de sa main, il frappa les extrémités d'un cordon nerveux sectionnés du guerrier. L'éclat d'émeraude de l'énergie du vide illumina l'impact. Et le corps du jeune Nerazim s'affaissa. Ça ça. Il n'avait pas eu la moindre chance de réagir. Il s'effondra au sol, pantin inerte. Il n'était pas mort, seulement inconscient. Mandar avait envoyé une décharge d'énergie du vide, dans les cordons nerveux sectionnés de son ennemi. Une manœuvre de combat non létale, maîtrisée par les Nerazim. Les translames d'émeraude sifflèrent des gantelets de Taelus et de ses complices restants. Ils se précipitèrent vers leurs camarades, mais Mandar avait déjà disparu dans les ombres. Il était plus agile que Vorazon ne l'avait imaginé. Elle profita de la diversion et tendit son esprit. Saisissant les énergies vides qui reposaient derrière l'étoile de la réalité tangible. Une flamme glaciale, si familière après une vie d'entraînement prit naissance au plus profond de sa poitrine, se propageant à travers ses os. Elle tissa l'énergie primordiale pour se camoufler, avant de bondir à vive allure. Elle, Elle reparut derrière les rebelles le plus proche. Une poignée d'os lésés a les cordons nerveux sectionnés du jeune guerrier. Le talon de Vorazun vint fracasser le gantelet de sa victime, dont la translame crachota et s'évanouit dans le néant. Elle pivota aussitôt autour de son adversaire, frappant le bout de ses cordons nerveux, de la paume de sa main, et submergeant son corps de l'énergie du vide. Le guerrier tomba à genoux, puis bascula au sol. Le temps que, le Voraz que Vorazun mette le nez en d'état en nuire, s'était débarrassé des deux autres rebelles. Il s'appuyait sur la table, au centre de la pièce, tremblant d'épuisement. Vorazun fouilla la salle du regard, à la recherche de Taelus. Il n'était nulle part en vue, alors... Il était sur le point de frapper Vorazun plongea sur le côté, pour esquiver une attaque qui ne vint jamais. Ou plutôt, ce coup-là ne lui avait pas été destiné. Tylus réapparut au milieu d'un tourbillon de fumée, l'incarnation brouillée de robes pourpres, de gemmes vibrantes et d'ossements ergues, tintinabulants. Il bondit en avant, et la Translame décrivit une courbe émeraude parfaite dans l'air, achevant sa course dans le dos de Mandar. La pointe de la Translame creva soudain la poitrine de l'Ancien. Le coup avait été parfait, mortel. Taïlus fit une pirouette en arrière et se camoufla de nouveau. De son côté, Mandar s'affaisa sur la table, son corps s'écroulant au travers de l'hologramme de la citadelle. Il fut pris d'un long tremblement, un deuxième. Dans un effort désespéré, alors que sa force l'abandonnait, ses doigts cherchèrent à s'agripper à la table. Mandar Vorazun se précipita. Lâchant son bâton, elle attrapa le vieillard avant qu'il s'effondre. Elle s'agenouilla avec délicatesse, le serrant dans ses bras. La robe vénérable se teintait du sang pourpre. Moandar la regarda. Ses yeux, déjà, se voilaient. Les doigts noueux et osseux vinrent effleurer sa joue. Matriarche, rase comme vous m'avez manqué. La voix de l'Ancien n'était plus qu'un souffle vide, à l'image de l'ombre de la mort qu'il recourait. Vous êtes de retour, mais comment Comment Mandar, pour... Mandar poussa son dernier soupir dans les bras de Vorazun. Elle continua à le bercer, incrédule. Il n'était pas mort. Il ne pouvait pas être mort. Pourtant, il s'en était allé. Elle le savait. Dans ses entrailles grondaient rage et chagrin, et son incrédulité ne résista pas à la violence de ses émotions. Elle tremblait, des pieds à la tête. Une aura d'énergie du vide, sauvage et étincelante, s'anima autour d'elle. Des filaments de lumière émeraude se projetèrent dans la pièce. « Tylus, régit Vorazon. Une vague de chaleur vint souffler le long de sa joue droite. L'instinct prit le dessus. Elle saisit son bâton au sol, écartant le corps de Mohandar sur le côté, et roula en arrière, juste au moment où Taylus portait son coup. La translame fondit l'air et s'enfonça dans la table. « Tu n'es pas le guerrier que j'ai entraîné !» La force du hurlement psionique de Vorazon ébranla jusqu'au mur couturé de la pièce. Elle rassembla les énergies du vide dans son bâton, activa une translam à chaque extrémité. L'arme tourbillonna dans l'air, comme elle testait sa prise. « En vivant trop longtemps dans l'arbre d'un autre, on n'apprend jamais à se connaître, et on passe à côté de son potentiel, m'avez-vous répété ?» qui va sur la droite, sa translam toujours vibrante à l'extrémité de son gantelet. « Et voici donc le véritable Taïlus C'est ainsi que tu entres dans l'histoire En taillant dans la chair et le sang !» Vorazun traquait Taïlus dans la salle imitant ses mouvements. « Un assassin ?»« Je lutte pour un avenir où les Nerazim seront maîtres de leur destin !» Rétorqua Je lutte pour un avenir dont nous pourrons être fiers, où nous ne serons pas des étrangers sur notre propre monde !» 13 lumières rouges illuminèrent la représentation holographique de la citadelle. Célendis et Zézélote s'étaient transférés dans les étages supérieurs du bâtiment. Les systèmes de sécurité les surveillaient, alors qu'ils s'approchaient de la salle de réunion. Le regard de Vorazun bondit des lumières à son adversaire. « Alors, tu me tueras aussi !» » demanda-t-elle. « Si je le dois » répondit-il simplement. « Korshala Adoun, Korshala Adoun. À l'unisson, les deux guerriers se fondirent dans les ombres, dissimulant leurs mouvements. Vorazun fit appel à toute sa volonté pour maîtriser sa colère et ses émotions. Dans ce duel entre deux guerriers et elle elles n'étaient que des faiblesses mortelles. Force de volonté et patience détermineraient le vainqueur. Un coup, un seul coup, ferait toute la différence entre la vie et la mort. Vorazun sentit un mouvement sur la gauche et se lança vers son ennemi invisible. Elle chargea, présumant son adversaire à portée de frappe, abandonna les ombres, puis allongea le bras, et frappa, à la vitesse de l'éclair. Talus en fit autant. Il avait remarquablement anticipé les gestes de Vorazun, presque parfaitement. L'arme du rebelle creusa un sillon en l'épaule sans défense de Vorazun. De son côté, la translamme de l'une des extrémités de son bâton trouvait le chemin de la poitrine de son adversaire. Un geyser de sang jaillit de la blessure, constellant la table de réunion. Talus s'effondra. Vorazun lutta pour ignorer la douleur lancinante de son épaule. La blessure n'était pas critique. Elle approcha de son ennemi pour l'achever. Sa rage, pourtant, s'atténuant, le découvrant à terre, déjà à l'article de la mort. Le guerrier lui était aussi cher qu'un fils, se rendit-elle compte. Dans son esprit, confusion et chagrin prenaient le dessus. Cette nuit, elle était venue protéger Nerazim. Cette nuit, elle était venue prévenir un nouveau bain de sang. Quel triomphe. « Ce que j'ai fait, c'était pour les nôtres !» La voix de Telus s'affaiblissait. Un spectre qui l'interpellait depuis le vide. « Je sais. » Vorazon lâcha son bâton et s'agenouilla aux côtés du jeune guerrier. Elle prit sa main, s'attendant presque à ce qu'il la repousse. Il n'en fit rien. Au contraire, ses doigts l'étreignirent avec une vigueur étonnante. « Je pars dans la nuit éternelle !» râla Telus. Protéger notre culture !» Comme vous aviez promis que vous le feriez. Je le ferai, répondit Vorazun, alors qu'ils les yeux de télévision noir. Je te le promets. De l'extérieur de la salle résonnèrent les bruits de la lourde cavalcade de Selendis et de ses élotes en armure. Vorazun ignora l'interruption. Elle n'avait Dieu que pour les morts. D'un côté Gyzait Morandar. De l'autre, Tylus. Deux Nerazim qu'elle avait connus. Deux Nerazim qu'elle avait aimés, chacun à sa façon. L'un avait été un professeur, l'autre un étudiant. L'un symbolisait le passé, l'autre l'avenir. Prise au piège entre les deux, demeurait une, une érasie bouleversée. Vorazun. « Elle s'apprête à sortir, » déclara Selendis sur l'IMPSI. Nous nous occupons des autres. » Sa voix ne trahissait aucune émotion. Mais Artanis percevait son émotion au travers du Kala. Lui-même avait du mal à contenir malaise et furie. Les émotions bouillaient au travers du lien communautaire qui liait tous les Protoss d'ailleurs. Les uns aux autres. Rien ne s'était déroulé comme prévu. Rien. Artanis comprenait pourquoi Vorazun et Mandar avaient désobéi à ses ordres. Les rebelles Nerazim voulaient mourir en combattant des Protoss d'ailleurs. En devenant des martyrs, ils auraient fait naître une révolution sur Shakuras. Mandar et Vorazun les en avaient empêchés. Mais à quel prix Artanis repensa au rapport de Selendis, signalant la mort de l'ancien. Il n'arrivait pas encore à se faire l'idée de la mort de Mandar. Il avait été l'un des membres les plus sages de la hiérarchie, un allié crucial pour forger des relations avec les Nerazim. J'aurais pu empêcher sa mort. Ses pensées se faisaient amères. J'aurais dû envoyer un groupe de zélotes avant que l'explosion réveille la cité, avant que Mandar et Vorazun s'enfoncent dans la citadelle. Plus que cela, Artanis savait qu'il aurait dû prendre d'autres mesures pour apaser les Nerazim après l'accident qui avait endeuillé l'armada. Des circonstances hors de contrôle l'en avaient empêché. Sur la liste des victimes n'avaient pas figuré que les noms de Nerazim ce jour-là. Le drame avait également coûté la vie à deux pilotes de Phoenix, deux membres du Kala, et ces disparitions avaient suscité l'émoi de nombreux Protoss d'Ayur. Ils rendaient les pilotes Nerazim du vaisseau de transport responsable de la tragédie. Certains des propres guerriers d'Artanis avaient argué que les Protoss d'ailleurs et Nerazim ne devaient plus combattre côte à côte, et qu'il convenait de séparer les forces militaires en deux unités bien distinctes si l'on voulait éviter d'autres accidents. Artanis avait préféré chercher à calmer ses Protoss, plutôt que d'assister aux funérailles des Nerazim. Cette décision n'avait pas été facile. Dans les deux cas, il avait risqué de se mettre à dos une moitié des délammes Il savait toutefois qu'il devait tout particulièrement prendre soin du noyau fondamental de l'armada, ce qui signifiait concentrer ses efforts sur les adeptes du Kala. Tant pis pour les conséquences. Apaiser les Protos d'ailleurs lui avait pris des jours. A la fin, les siens avaient compris que la mission de l'armada l'emportait sur leurs doutes personnels. Au travers du Kala, le peuple d'Artanis avait retrouvé son équilibre, et s'était résolu à coopérer de nouveau. Les Nerazim n'avaient pas fait un tel chemin. L'amertume en avait rongé plus d'un. Il ne pardonnait ni le drame, ni la manière dont Artanis l'avait géré. Oui, ils étaient nombreux à lui en vouloir. Vorazun en faisait partie. Avec la disparition de Mandar, elle allait prendre la tête des Nerazim. Une perspective réellement troublante. Lui et Vorazun étaient rarement d'accord. Pourtant, ses actions, cette nuit, le surprenaient. Elle avait risqué sa vie pour empêcher les rebelles de parvenir à leur fin sétait elle, -elle lancée dans cette aventure pour affaiblir l'autorité d'Artanis dans Talématros Ou avait-elle eu de plus nobles intentions Le hiérarque ne, ne pouvait pas que se perdre en conjecture. Il ne savait plus que penser de Vorazun. Il faisait les cent pas au pied des escaliers à la stadelle, l'œil sur la foule. Des centaines de Protos s'étaient déjà rassemblés devant le bâtiment, qu'Artanis s'était transféré sur Shakuras. Deux vastes groupes s'étaient depuis formés. À côté, les Protéos d'ailleurs, aux élégantes robes bleues et dorées. De l'autre, les Nerazim, aux vêtements noirs, déchirés et parés d'ossements de Zerg. Diverses rumeurs sur les événements de la citadelle balayaient la foule dans tous les sens. Nourris par les spéculations et une colère plus profonde, les deux camps semblaient sur le point de sombrer dans la violence. Artanis avait fait déployer des dizaines de zélotes en armure pour éviter toute effusion de sang. Pour les aider à maintenir l'horte, il avait également convoqué de guerriers Nerazim, surmontant ses réserves initiales, à les ajouter au groupe de Selennis. Ces soldats, aux ordres des lames, se tenait désormais entre les Protos d'ailleurs et les Nerazim, une faible ligne de défense. Si un conflit devait éclater, un murmure sourd voix psionique s'éleva soudain de la foule. Protos d'ailleurs comme Nerazim, tous contemplaient un point par-delà l'épaule d'Artanis. Il se retourna. Au sommet des marches, une silhouette naissait du brouillard qui dissipait. Vorazun. Elle portait un corps entre ses bras. Les bras de Vorazun la brûlaient de fatigue. Le sang pourpre sourdait de, prof... de la profonde entaille sur son épaule. Elle s'agenouilla et posa Mandar à ses pieds. Les voix psioniques de la foule l'assaillirent quand elle se releva. Un cœur de mécontentement qui se levait, tel le vent en prémisse de l'ouragan. Pas surprenant de la part de ces Nerazim, bande de traîtres Vous, les Protoss d'ailleurs, vous prétendez juger l'affaire sans même en connaître les tenants La citadelle appartient aux Nerazim. Ce sont nos ancêtres qui ont érigé ces pierres « C'est donc comme cela que les Protos d'ailleurs règlent le problème Par la force brute ?»« Quand on a affaire à vous, les Nerazim, c'est la meilleure manière, non ?»« Vous observez le corps C'est art. Plusieurs Nerazim, portés de longs voiles ténébreux, s'approchèrent brusquement des soldats qui les séparaient des Protos d'ailleurs. Le spectre d'une violence sauvage se faisait plus tangible, d'instant en instant. De plus en plus de Protos jouèrent des coudes pour essayer de passer au travers de la ligne de soldats. « Arrêtez !» Vorazun avait puisé dans ses dernières ressources pour couvrir le but de la foule de sa voix psionique. En vain. Mandar est mort hurla un Nerazim parmi la multitude. C'est l'œuvre des Protoss ailleurs Non C'est la nôtre rugit Vorazun. Nous sommes responsables Cette fois, on l'entendit. Un par un, les Protos s'interrompirent. Bientôt, tous les yeux étaient tournés vers elle. Sur les visages des Nerazim, le malaise se lisait en toutes lettres. Il était plus difficile de déchiffrer les sentiments qui animaient les protos d'Ayur. Mais Vorazun savait qu'ils devaient partager leurs propres troubles au travers du Kala. C'est un Nerazim qui a abattu Morandar, reprit-elle. Et ce sont des Nerazim qui ont mené l'opération contre la citadelle. Ils souhaitaient que nous re nous, nous retournions contre les protos d'ailleurs, que nous mettions un terme à l'unité des Delam. Et... La voix de Vorazun s'éteignit. Elle n'était pas certaine de savoir sur quel chemin ses propos la conduisaient. Elle baissa la tête vers le corps croquevillé et sans envie de Mandar. L'ancien n'étant plus, le commandement des Nerazim allait lui échoir. Elle avait le pouvoir de décider de leur futur, de l'avenir de son monde. Elle pouvait les persuader d'abandonner l'armada. Elle sauverait de nombreuses vies. Elle en souviendrait aussi des siens comme de ceux qui avaient tourné le dos au Protoss d'ailleurs, lorsque ce avait le plus besoin. Une voix aussi extrême ne pouvait être la bonne réponse. Elle ne ferait que nourrir le ressentiment entre les deux communautés. De nouveaux rebelles violents, comme Taelus, émergeraient. Les Délames ne survivraient pas. Ils s'effondreraient, minés de l'intérieur. Mandar avait vu juste, Nerazim valait mieux que cela. Orazu avait simplement besoin de trouver le bon équilibre entre l'unité et la protection des siens. Et Ayur était un élément clé de cette équation. « Je sais que nombre des miens craignaient pour l'avenir, craignent pour l'avenir de leur civilisation, » dit-elle enfin. « Je partage ces doutes. » « Les Delahams n'ont rien d'une évidence. Votre détermination est certainement mise à l'épreuve. Mais nous sommes des Nerazim Nos ancêtres ont affronté l'inconnu. Sur cette planète, ils se sont forgés une nouvelle identité. Nous n'avons pas besoin d'abandonner nos alliés pour préserver cet héritage. Car celui-là est assez fort pour survivre à toutes les forces de l'univers. » Vorazun constata le subtil changement d'humeur de la foule des Nerazim. Sur leur visage, comme dans leur posture... Elle pouvait lire qu'ils acquiesçaient à ses paroles. Et leur colère, comme la sienne un peu plus tôt, refluait lentement. Il est de notre devoir de soutenir les Delames et d'aider les Protos d'ailleurs à reconquérir leur monde, poursuivait-elle, gonflant sa voix. Nous perdrons des armées dans cette guerre, mais ils tomberont au nom d'une cause juste. Et, à la fin, victorieux ou défait, nous serons toujours des Nérasim. La foule se dispersa, sans violence. Ensuite seulement, les, les Zélotes escortèrent les prisonniers de Estadel. Des champs d'énergie bleutée et scintillante nimbaient les jeunes rebelles. On leur avait passé aux mains des menottes de métal cuivré, qui bourdonnaient de puissance pionique. Tous firent le regard de Vorazun quand ils passèrent à sa portée. Elle leur parlerait plus tard. Les deux derniers Zelotes transportaient la dépouille de Taelus. Posez-le ici Vorazun indiqua le corps de Mohandar. À côté de mondar Mon l'un mon des Zélotes. Sans meurtrier « Il aura tout de même droit au rite funéraire. C'est la coutume, Nerazim. Après une brève hésitation, les îlotes déposèrent le cadavre de Taïlus sur le sol. Vorazone se pencha pour inspecter leur corps. Au niveau du torse, où elle avait porté le coup fatal, la robe était gorgée de sang. Elle toucha son front, murmurant. « Tu as bien combattu, jeune Nerazim. Vous lui montrez beaucoup de respect. C'est très honorable de votre part. » Artanis s'était approché majestueux dans ses atours de guerre dorés, Il mit en genou à terre, près de Mandar, serra l'une des mains parcheminées et désormais glacées du vieillard. « Il a fait ce qui pensait être le mieux pour son peuple, » répondit Vorazon, « et il était mon ami. » Artanis approuva. « J'ai aussi perdu des amis, et je crains d'en voir d'autres disparaître dans les prochains temps. Mais, avec le soutien des Nerazim, je sais que nous pouvons l'emporter, reprendre Ayur. Merci pour vos paroles et vos actes dans la citadelle. » Vous ferez une formidable matriarche pour les Nerazim. Vous soutiendrez ma nomination Oui, répondit-il sans hésitation. Vorazou n'en fut surprise. Elle détourna le regard de Talus et rencontra celui du hiérarque. J'aiderai à l'invasion autant que je pourrai, affirma-t-elle. Mais je ne suis ni Mandar ni Razagal. Je ne peux engager toutes mes forces dans la guerre et laisser cette planète sans défense. Aussi resterai-je en arrière, avec une troupe de guerriers Nerazim pour protéger Chakuras. « Je comprends votre décision, et je la respecterai, » Artanis se releva, offrant sa main. « Vous savez ce qui est le mieux pour votre peuple et votre monde. » Vorazun accepta la main tendue et se remit debout à son tour. « Où devrions-nous les emporter ?» Artanis indiqua les corps. « Avec votre permission, j'aimerais porter Mandar et assister aux funérailles. En aurez vous le temps avec tous les préparatifs de l'armada ?» La question pouvait être mal perçue, Vorazun le savait, mais elle demeurait légitime. A sa surprise, le hiérarque ne montra aucun signe d'irritation. Je prendrai le temps qu'il faut, désormais. Vorazun acquiesça. Ensuite, elle prit Taylus dans ses bras. Artanis souleva Mandar. Ensemble, ils descendirent les marges de la citadelle. Les cristaux émeraudes et vermilions, qui ornaient les bâtiments les plus élevés de Talématros, étincelaient au premier trait du soleil, célébrant le jour nouveau. Au-dessus de leur tête, Parmi les étoiles, invisibles à l'œil nu, des dizaines de milieux de proto verraient la préparation de l'armada dorée. Un jour, bientôt, la flotte s'envolerait pour ailleurs. Les Nerazim qui entreprendrait le voyage. Nombreux étaient ceux qui ne reviendraient pas, mais leur nom entrerait dans l'histoire, et glorieux serait l'héritage projeté par leurs ombres. Ainsi se termine la nouvelle sur, euh, sur Vorazun et Moandar. Ce que j'aime beaucoup avec cette nouvelle c'est qu'on comprend vraiment la, la psyché des Nerazim, celle de Mandar et celle de, de Vorazun. Et, euh, et je vous avoue que le moment où Mandar se questionne sur sa place et ce que l'histoire se souvient, enfin comment l'histoire se souviendra de lui, je le trouve extrêmement émouvant. Je trouve... Enfin, euh, c'est un grand hommage à Starcraft 1 Broudoir avec, euh, avec évidemment Razagal. Et c'est également... Enfin, Mandar... On... Je trouve qu'il est, il est extrêmement attachant. Et c'est dommage pour ça aussi qu'on le voyait pas dans Legacy of the Void. Et c'est marrant parce que j'y vois presque un questionnement aussi des scénaristes, enfin en mode, genre, comment, enfin euh, je sais plus, il y, y a un moment dans les, dans les lignes où il parle du fait que, du fait que, comment on se souviendrait de lui. Et en plus de l'histoire Protoss, etc., ça fait vraiment penser au... Un propre questionnement en mode est-ce que les gens se souviendront de moi Enfin je, je l'interprète comme ça, c'est peut-être un peu dur mais déjà le simple fait qu'il se pose la question de comment l'histoire Nerazim retiendrait son nom, je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment cool. Et euh, Vorazun aussi, les problématiques de Vorazun sont extrêmement bien évoquées avec le fait que les comment les Nerazim accueillent l'arrivée des Protoss, Comment on voit aussi encore une fois Artanis, sa difficulté pour commander les, les, tous les Protoss et le fait qu'il y a encore des, des dissensions entre Nerazim et, et Kalaï. C'est honnêtement vachement intéressant. Euh, encore une fois, j'aurais bien aimé que ça aboutisse à la survie de Mandar et que Mandar, par exemple blessé et Mandar serait mort en se battant sur, euh, sur Shakura, ça aurait été, je pense, encore plus intéressant. Mais bon, c'est comme ça. Et euh, je me demande si ça n'a pas été rattrapé aussi d'ailleurs. S'ils n'ont pas fait la nouvelle avant pour justifier pourquoi Mandar n'apparaît pas. Parce que Blizzard a avoué avoir oublié Hurun, donc ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient oublié Mandar et qu'ils l'aient évoqué dans cette nouvelle pour aussi développer Vorazun. Ça aurait, été, ça aurait été cool. Enfin bon. Euh, après... J'espère que la, le, cette nouvelle vous a plu. Moi je la trouve vraiment... Vraiment très très bonne pour le coup. Vorazoon est vraiment... Ça enrichit vraiment le personnage de Vorazoon et on comprend mieux avec cette nouvelle les dialogues qu'elle peut avoir avec Artanis, le rejet des Nerazim et autres. Et, et je trouve ça vraiment cool. Voilà. Donc je vous fais plein de bisous pour YouTube et on se dit à bientôt. Partie 1, partie 2 de Legacy of Zoe, tout ça, tout ça.